écoute sur Jules Koundé. Jules Koundé. Vous vous ressemblez en plus hein. Ouais, on a des airs. Mais vous avez Jules des airs. Koundé, des belles tresses. Des belles tresses C'est Paul. Ouais. <rire> vas-y, vas-y, vas-y, décris-le un peu. Oui ouais. Viens, rapproche-toi, rapproche-toi. Non, lui, il est fâché. Ouais. Explique. Lui, là, il fait marquage individuel. Ouais. t'es mort il t'enlève ta peau, man. <rire> tu joues sans peau. <rire> Jules, même dans FIFA. Waouh. Oh là là, dalle. Ouais. La, ça, carte elle ça, mal, ouais. Hein. ouais. la cartote, ça était pas mal, hein. La cartote. On est. Hein. <rire> non, on est ensemble. On est ensemble. Jules <rire> Koundé. Ouais. T'es trop ouais, voilà. bien pointé là. Il s'est tressé dans le vestiaire. <rire> là, là, là. Ouais, ils sont trop neufs les tresses Gardien ou pas en fusil, en fusil. Gardien ou pas en fusil. C'est bon, léger. T'as dit quoi mon frère Léger. Ouais, ça va. Le Big Mike, c'est bon. Le kiki d'Embappé. Ouais. Dire rien envier. Ouais, ouais. Techniquement. Ouais, ouais. Le kiki du jour vraiment. C'est des bons joueurs, hein. C'est des bons joueurs, mais. Mais je suis au-dessus du lot. Au-dessus du lot. C'est normal. Techniquement, dans cette équipe, qui peut m'attendre. tu me disais, tu me disais Techniquement, qui peut m'interbre Je ne peux plus faire que moi que tactiquement. Tactiquement Alors, seulement. Je a pris. Mais sinon, je suis en train Mais genre, ouais. talent intracé avec tout. En fait, c'est comme ça, c'est inné. Non hein? Normalement, Didier, même, il aurait dû te sélectionner. même. Non, c'est mon job. Il m'a déjà sélectionné, mais j'ai refusé à en maintes reprises. À maintes reprises. En main j'ai refusé. Ouais, ouais, je en vois. Je suis blex. En bide. droit, pied gauche. Comme Ousmane. J'ai une jambe au, au milieu. Comme Ousmane. J'ai la troisième jambe <rire> <rire> <rire> <rire> Bien costaud. Hein. Bien costaud. Bien costaud. Des, des parades là-bas. Des parades à mort. Des claquettes à mort. Des ouais. Mmh. Des tirs au but arrêtés. Tout. Lui, lui c'est dégâts. Il plonge de ouf. <rire> il plonge de il ouf. Il hein. de ouf. Un jour, Le... était chez lui, il comme dans son salon. Comme comme au salon comme ça. Comme ça. <rire> <rire> Vas-y, Naza je t'écoute. Tu vois, Méni. Tu vois, Méni, maintenant. Milieu terrain polyvalent. Il peut te défendre comme grave saine. Comme grave Sen Ouais, il joue au réel. Voilà, il peut te défendre comme grave Sen Il peut te déborder comme Sicinio Comme <rire>